Qu'est-ce qui se passe quand je veux débrancher une clé USB euh, Je la retire tout simplement. Et surtout, je ne fais pas un clic droit en bas à droite pour euh, retirer de manière sécurisée euh, ça, si le PC va exploser, si jamais tu ne la retires pas euh, en faisant le petit truc en bas à droite, que tout le monde s'en fout. Moi je la débranche et c'est tout. Est-ce qu'on s'en fout vraiment Est-ce que les concepteurs des systèmes d'exploitation ont ajouté une fonctionnalité juste pour vous embêter Juste pour vous empêcher de débrancher une clé USB On se doute que ça fait un truc. Effectivement, c'est une mesure de protection qui sert à vérifier que vous n'endommagez pas les fichiers sur lesquels vous étiez en train de travailler ou votre clé USB. Pour expliquer un petit peu plus en détail, au sein d'un système de fichiers, il y a trois actions possibles. La lecture, l'écriture et l'exécution. Ouais, il va falloir que tu développes un petit peu. Pas de problème. Les deux actions qui nous intéressent ici, c'est la lecture et l'écriture. Je te montre. Ici, on a une analogie d'un système d'exploitation qui lit dans un fichier. Mmh, c'est un mec qui lit une feuille. C'est une analogie. Et ici, on a un système d'exploitation qui écrit dans un fichier. Ouais, on a conservé la même analogie. Ça évite de perdre nos spectateurs. On va reprendre notre système d'exploitation qui lit dans un fichier et on va arracher la clé USB en plein milieu. Notre système d'exploitation lit dans un fichier et là, l'utilisateur arrache la clé USB. Ah oui, ah oui on, on lit moins bien là. C'est ça. Lors de la lecture, si on arrache une clé USB, c'est pas trop problématique. La lecture s'interrompt, mais au moment de rebrancher la clé USB, les fichiers seront intègres. Bon, par contre, on va voir ce qui se passe au moment de l'écriture. Notre système d'exploitation écrit dans son fichier, et là, l'utilisateur débranche la clé. Ah oui, en fait, il peut tout recommencer maintenant. Exactement. Lors de l'écriture, s'il y a débranchement de la clé USB, on risque de se retrouver avec des fichiers partiellement écrits. Et des fichiers partiellement écrits en informatique, c'est des fichiers corrompus et inexploitables. Bon après, avec les technologies récentes, ça reste un phénomène assez rare, parce que les systèmes d'exploitation sont perfectionnés pour pallier cela, et les vitesses de transfert sont très rapides. Mais si c'est rare à ce point-là, pourquoi est-ce qu'ils ont conservé la fonctionnalité bah, si on dit que c'est rare, c'est que ça peut arriver. Donc c'est quand même intéressant de conserver la protection. Et le, la deuxième chose, c'est qu'il y a un cas qui est plus problématique que ça, c'est celui des disques durs externes, qui sont encore pour la plupart mécaniques. En fait, au moment du débranchement sauvage d'un disque dur externe mécanique, les têtes du disque n'ont pas le temps de se retirer des plateaux qui contiennent les données et risquent de les endommager. Bah oui, c'est comme si on essayait d'arracher un, un vinyle sans soulever le diamant. Voilà, c'est ça et là, pour le coup, c'est le disque dur que tu peux donner au recyclé. En y réfléchissant, on a la même problématique lors des mises à jour. Quand tu dis mise à jour, est-ce que tu parles des mises à jour des box internet ou des consoles par exemple Ouais Dans le cadre d'une mise à jour, le système d'exploitation écrit des fichiers qui le constituent. Et si on interrompt ce processus, on risque de se retrouver avec un système qui est partiellement écrit, du coup un système corrompu et potentiellement inexploitable. Ce que tu me dis, en fait, là, c'est qu'on risque de perdre son appareil. Potentiellement. Après, il y a plusieurs mécanismes de protection pour lutter contre ça. Le premier, c'est de prévenir l'utilisateur de ne pas débrancher ou éteindre son appareil pendant la mise à jour. Le second, c'est qu'il peut y avoir un système de secours qui va se réinstaller au moment du démarrage de l'appareil s'il détecte que le système est corrompu. Oui, parce que ce n'est pas forcément de la faute de l'utilisateur. Il peut, par exemple, y avoir une coupure de courant. Pour résumer, si vous êtes en train de travailler sur un document sensible et que vous vous apprêtez à éjecter votre clé USB, faites-le correctement. Ça vous évitera de perdre le précieux rapport de stage sur lequel vous travaillez depuis des semaines. Et par contre, si vous éjectez un disque dur externe ou si vous faites une mise à jour, faites vraiment attention parce que là, il y a vraiment des risques de perdre des données. Tiens, à propos, est-ce que tu sais pourquoi on parle d'éjection dans le cadre d'une clé ou d'un disque dur USB Oui, je pense que ça vient des, des anciens systèmes comme par exemple les lecteurs de disquettes ou les lecteurs de CD-ROM. Ouais, c'est un terme qui correspondait bien dans ces cas-là. Pour le CD, par exemple, on a une ouverture de tiroir, et donc le terme éjection correspond bien. Dans le cadre d'une clé USB, ça correspond pas top, mais on a tout simplement gardé le même terme dans les menus. D'accord, en fait, on aurait dû dire quelque chose comme libérer. C'est quelque chose qui correspond vachement mieux, ouais. Après, on n'a pas pris le terme le plus absurde. Dans les premières versions du système d'exploitation d'Apple, fallait glisser la disquette ou le CD dans la corbeille pour pouvoir l'éjecter. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours fonctionnel dans les dernières versions de macOS. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette première vidéo des « Qu'est-ce qui se passe quand ?». Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, et laissez-nous des commentaires. D'ailleurs, si vous vous posez des questions de type « Qu'est-ce qui se passe quand ?», Laissez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. Pour en savoir un peu plus sur notre chaîne, nous avons fait une vidéo zéro qui explique son concept et ce qui va se passer à l'avenir. On vous a mis le lien dans la description. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks Salut, Salut.